Oh, les réunions de famille, il y a de tout là-dedans. C'est stressant, c'est inquiétant, on ne sait jamais comment les conversations vont tourner. Moi, j'ai mis toute ma vie à ouvrir mon esprit et à comprendre que probablement, que si j'arrive avec les meilleures intentions du monde, juste de jaser, puis de ne pas profiter des réunions de famille pour régler des comptes, pour me venger, pour me défouler. Il y a des bonnes chances que ma voix et que mes mots ne vont pas agresser personne. Ça devrait mieux se passer et c'est ce que je vous souhaite pour toutes vos réunions de famille.